Donc l'association Bidouille et Vadrouille, c'est une association qui propose des ateliers en pleine nature toute l'année. Euh, des ateliers aussi bien pour les enfants, euh, pour les adultes et en famille. C'est-à-dire comme on peut faire danse ou judo ou foot, et eh bien on peut s'inscrire en nature euh, chez Bidouille et Vadrouille, des ateliers hebdomadaires et bimensuels. On est situé euh, dans le carrefour du pays bigoudin, à Plonéour lanverne au lieu d'Ikirua. Euh, on a un terrain de, en gros, 1 hectare 5 à disposition. L'association Bidouille et Vadrouille, c'est quoi C'est une association qui propose des activités en pleine nature euh, pour... Euh, pour permettre euh, bah, aux humains que nous sommes de renouer avec le vivant. Se reconnecter un peu avec la nature, Exactement. À, à, à apprendre à la, à la connaître, à, la, à se l'approprier, et à la respecter. Mm. Voilà, je pense que c'est un des objectifs euh, voilà, qui passe par le, le jeu, le jeu libre, euh, l'observation, euh, la construction, la création artistique ou euh, de mobilier, de de choses, euh, l'imaginaire, les contes, les marionnettes, mmh. un peu d'herboristerie. Euh... Parce que d'être dehors, ça nous fait du bien, ça nous permet de grandir mieux et de vieillir mieux. Euh, cette association, cette idée d'association, ça fait un moment qu'elle a germé dans notre tête, ça fait bien une mmh. dizaine d'années. Et puis, euh, il y a trois ans, on s'est installé sur ce terrain. On a pris du temps d'abord pour nous, notre foyer, refaire notre maison. Et puis maintenant, on a envie de, de partager cet endroit. Donc C'est une forêt privée ici, mais on a envie de l'ouvrir euh, euh, aux personnes qui ont envie de partager euh, des choses heure. dehors. L'association Aller Toutes Jeunes a été créée en mai. 2020. Donc il y a, on a une trésorière, une présidente de l'association qui ne sont, sont pas là aujourd'hui, qui, qui portent un peu les mêmes valeurs, qui sont aussi issues de, de l'animation. Moi pour ma part, je ne suis pas enfin, je suis dans l'animation la, mais dans, dans, dans l'éducation parce que j'enseigne je, les travaux paysagers dans une école professionnelle. Moi je suis convaincu que la pédagogie, la pédagogie par la nature et pour la nature est, est bénéfique pour, pour, pour tout le monde en fait. Quoi. Moi du coup je suis euh, animatrice et ancienne directrice de centre de loisirs. Euh, je fais beaucoup d'activités euh, dans la nature et c'est euh, là en fait au contact des enfants que je me suis rendu compte que c'était le, le terrain de jeu en fait le plus évident, où tout le monde euh, bah, s'accomplissait tout simplement, où il y avait la solidarité qui était là, où au niveau motricité il y avait énormément de choses qui, qui se passaient. C'est le terrain de jeu le plus naturel qui soit et où on permet le plus d'exploration de, où la curiosité euh, euh, de chacun peut être euh, étanchée avec toutes les choses que le milieu naturel nous propose. Euh, moi, mon entrée vers la nature, ça a été l'art et les contes parce que je suis marionnettiste et artiste à côté. Et on croit qu'il faut ici proposer une multiplicité en fait de... Bah d'entrer de, vers la nature, parce qu'on est tous sensibles à quelque chose de différent. Euh, on peut aussi bien aimer observer les insectes, on peut aussi bien aimer patauger dans l'eau. Euh, on a d'ailleurs la rivière, qui, euh, qui nous permet d'observer bah, aussi bien les poissons que de faire de la pêche aux larves, que euh, de s'amuser à faire des bateaux. On parle beaucoup de nature, on parle beaucoup d'initiatives, d'écologie, de développement durable, sans vraiment savoir ce qu'il qu y a derrière ces mots. Et la première chose à faire, c'est de passer du temps dehors, en fait, pour, pour voir ce que ça nous fait. On propose pour l'instant quatre ateliers qui sont à destination aussi bien des adultes, euh, des enfants entre 6 et 13 ans, et aussi des tout-petits, des 0,5 ans, accompagnés euh, d'un adulte participant. Et ces ateliers, en fait, c'est des ateliers hebdomadaires ou bimensuels parce qu'on croit qu'en venant régulièrement en nature, euh, par tous les temps, parce que c'est possible d'aller dehors même, même quand il pleut, euh, c'est ta grand-mère Zézette qui dit « il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais vêtements » et elle a bien raison. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la phrase euh, euh, « aide-moi à faire moi-même », j'y crois vraiment. Enfin, et on prend, on prend plus vraiment le temps maintenant de, de donner ce temps-là euh, aux enfants, j'ai envie de dire, mais, mais aux adultes aussi. Est-ce qu'il est qu vous est donné, est-ce que vous avez le temps euh, dans votre journée pour avoir dix minutes pour vous tout seul, pour vous poser, pour vous demander ce que vous avez envie de faire Dans la forêt, il y a. <rire> Alors il y a la forêt déjà. Euh, donc ici c'est notre, notre salon, euh, salon de la forêt, notre Le QG. Notre QG, Voilà. Okay. Ici on va pouvoir cuisiner, faire euh, des activités euh, donc, autour de la cuisine, de la création d'encre végétale par exemple, ou de ou de couleurs, on fait aussi un petit peu de, de, de poterie céramique. Euh, donc il va y avoir une cuisine de la boue pour pouvoir euh, cuisiner mais en jouant. On a aussi des projets euh, autour. Euh, alors oui. L'utilisation d'outils oui. avec une zone vraiment dédiée à, mmh. à ça, pour, au niveau sécurité, que les enfants ou les participants ne courent pas autour, ne jouent pas autour. Et donc, euh, ouais, pouvoir utiliser un, un couteau, une scie, euh, peut-être une petite hachette, euh, ce genre de choses, euh, tout en sécurité. Donc, un espace vraiment dédié à ça. Il y a les euh... hamacs qui seront bientôt installés. On a eu des bien. Hamacs, euh... des... ouais, balançoires. Euh, mm -hmm. voilà, euh, Il y a aussi un préau qui est en cours euh, de construction pour, euh, pour servir de vestiaire pour euh, aussi bien mettre les affaires de change quand il pleut beaucoup et on a envie de se mettre au sec après l'atelier. Et puis aussi qui servira d'abri euh, en refuge, cas de grosse hein. grosse grosse pluie. Il euh, y a un espace verger, il y a une slackline par exemple dans le verger, il mm -hmm. y a les poules, il y a Rustine et Moquette qui sont les deux brebis euh, de Kerua, euh, Voilà, qui, euh, qui sont assez sympas et okay. qui se laissent bien approcher. Ils sont toutes jeunes. Un potager qu'on va construire tous ensemble euh, voilà, en fonction des envies et des besoins de, de tout le monde, probablement en lien avec la permaculture. Un autre espace où on peut faire d'autres activités, euh, il y a la, voilà, la rivière avec la, la berge, euh, des, des petites plages où, avec peu d'eau en profondeur, des endroits un peu plus, avec un peu plus d'eau euh, pour permettre différentes activités. Et puis on a des petites cabanes qui se construisent un peu partout, euh, il, y a, il y a un labyrinthe. Tipeee là-bas, il, il y a des envies de faire des, euh, des cabanes euh, d'observation, ouais, des, des affûts, donc voilà, il y a, plein, il y a des choses euh, qui sont là et puis il y a des choses en cours euh, qui, vont, qui vont se construire au fur et à mesure. Alors comment on peut nous contacter pour venir ici eh oui, comment euh, alors, <rire> Déjà si vous venez à Kerua, il y a des magnifiques pancartes colorées qui indiquent où est-ce que vous pouvez vous garer. Et avant de trouver les pancartes colorées, eh bien euh, on a un site internet qui c'est bah, bidouille au pluriel vadrouille au pluriel.fr et, euh, et on a une adresse mail aussi qui est compliquée mais c'est bidouille.vadrouille@mailo.com